Coucou de Legend of Flicken. Wow! Donc on part sur un petit RPG. Alors on va vous inviter à découvrir un petit peu ce monde là euh, de Legend of Flicken. et alors maintenant elle va commencer à découvrir un petit peu de les environs. Il mmh. y a beaucoup d'arbres quand même. Ouais. Allô? Oui. Bon. Faut parler au papy, c'est ça Ouais. Bonjour jeune voyageur. Qu'est-ce que je fais ici Bah je suis un peu promé quand même. On m'a pas de Ouais. Bonjour perdu. <rire> ok. Bon bah il y a pas trop de choix ici hein. Va falloir l'aider. Bah alors c'est parti. Et si je veux pas Bah écoute. Euh... Il veut quoi hein Algues, levures et champignons. C'est parti. Elle eh, va bah, être bizarre ça sous quand même. Bah alors où est-ce qu'on trouve les algues normalement Dans, Dans quel coin dans la flotte. Alors on va chercher de la flotte. Il y a de l'eau. C'est <rire> un truc vert. là. Ouais. Ramasser une chose verte ressemble à une algue. Et je suis forte. Hein. Alors ici on tombe sur une petite chlorella. Donc c'est une algue unicellulaire qu'on va trouver un petit quoi peu ça partout. Pourquoi il a en c est en violet C'est c'est quoi Pourquoi il est apparu Je peux plus passer. Ah. Pauvre fou. Euh, pourquoi Oui. <rire> <Pauvre> fou. <rire> une algue verte unicellulaire. Voilà, chlorella. Ouais. Et alors, euh, une algue, c'est quelle couleur Une euh, ma algue, c'est vert Et pourquoi, à ton avis Vous savez pourquoi, vous pour... Une algue est verte Ouais, c'est la chlorophylle. Et la chlorophylle, comme vient de nous l'expliquer, Héloïse et Erwan, euh, ça sert à faire à la photosynthèse et ça va nous servir par la suite. Mm -hmm. okay. Bon. On se balade, quand même. Alors maintenant, il faut trouver des champignons. Mais ils sont là Alors Pas. Par... Ouais. <rire> Un tas de champignons. Oui, mais c'est bon. Il me stalk. Ah, ouais. J'aime pas qu'on me suit. Elle ça. énerve pas trop. Non, mais... et Basidion. Ouh là là. Alors là, ça commence à devenir un petit peu pointu. Alors, les Ascomicètes, c'est ce qui constitue un vaste, le vaste monde des champignons. C'est une division. Et ce sont les champignons à sport Et qu'est-ce que tu connais comme champignons à sport Les cèpes. Alors, pas, ce n'est pas un Askinomycète, les cèpes. Les girolles non, plus, non, non plus. Bah alors tout ce qui est truffe en fait... Ah c'est bon ça, y en a chez moi Et bah voilà, par exemple ça c'est un euh... Il est mignon ah, le chat. Le... Va le voir s'il te plaît. Ah. pourquoi il me griffe Ah mince. Ah là là. Bon bah on va prendre un petit peu de retard du coup. Hein <rire> Bon, je l'attaque avec toi. il ouais, faut qu'on en finisse, là, on a une présentation à faire. Hein. Mais j'y peux rien, c'est lui qui a commencé pourquoi Mais je vais prendre de la magie. Eh, Pikachu attaque éclair. Ça marche hein. Bien, nous sommes victorieux, on peut continuer l'aventure. <rire> oh pauvre <Bob> chat <rire> Fallait pas me griffer. Un 15... chat er alors... er ça, ça se trimballe avec de l'argent. Bon, ça va nous servir par la suite, je pense. Ouais, y a aucune gloire. <rire> bon. Bon, il alors manque de la levure là. Mais il reste que la montagne explorée. Il y a un magasin là-haut. Vas-y. Non, je sais pas exactement où faut monter et tout. Hein, Un client comme ça, en même temps, en haut d'une montagne, on va pas monter. Bon, alors, t'as pas pas assez d'argent pour la levure. Comment faire Mais j'ai pas assez d'argent, moi, bon, je, je... Peux... Alors, toi, t'as pas lu les articles de ces vieux humains parce que l'année dernière, on nous a appris que euh, bah, la bière, ça se faisait avec... Du houblon. Ouais, mais... Aussi Si on se parle de levure Bah des levures, de levure. bon bah alors. C'était dur. <rire> ok. Ok. Prends le reste, ça bon, peut être utile plus tard. Allez. Fais-toi plaisir, ouais. hein C'est un jeu. Allez j'en prends deux. Voilà. Ah bah tiens. Encore Le scientifique est de retour. D'où c'est un scientifique Il n'a même pas de blues. <rire> <rire> bon, un panon, à vous. Mais sur un pack de 6, je peux bien en boire 2 ou 3 Quand même Il, non, il va mais... pas mettre toutes les bières dans sa soupe Déjà, pourquoi il mettrait... Non, je comprends plus. Donc ici, on parle de basidiomycète. Mais on en a parlé tout à l'heure Oui, on a dit que c'était un champignon. Donc la Alors, levure... La levure, c'est un champignon C'est un champignon unicellulaire. Un basidiomycète. Et tout à l'heure, on a trouvé un ascomicète. Donc chez les basidiomycètes, on, on trouve quoi comme champignon, Manon Ce que t'as dit tout à l'heure. Les cèpes Bien hein. <rire> Mais, Ce sont bah, tous les champignons dire. à chapeau, les... levures bah, une... levure unicellulaire, donc une cellule Bien. Donc le champignon, ça a plusieurs cellules C'est pluricellulaire. Ah. Comme toi. Ouais, on est plusieurs, ouais. <rire> <rire> Bon, allez, vite. papy. Oui, bah, papy, euh, c'est bon. Super, je vais pouvoir faire ma soupe. Aïe. Pourquoi il a tué papy Ah je... Ouh là là. Il est juste assommé. Ouais mais bon. quand même. Faut pas être méchant comme ça. Trois éléments de la Triforce. sont la Triforce. Bon. Levure, champignon, algue. Algue. algue. Du lichen. C'est quoi du lichen Bah... C'est les trois là Oui. Le lichen s'est formé des trois. D'accord. En fait le lichen ça va être une symbiose. Un mini écosystème composé donc... Euh d'une algue, ça peut aussi être une cyanobactérie, donc il va être euh, le, euh, <coughs> le, photo, le photosymbiote, d'un champignon, qui va être le mycosymbiote, et la levure. Donc l'algue, on a dit tout à l'heure que ça permettait de faire la photosynthèse, et euh, elle va apporter les nutriments euh, au champignon, qui lui, par son corps en tal et en if, va former... Que tu fais Le corps du tout, de tout le lichen. Et ce qui va justement euh, permettre d'assembler l'ensemble de, de, on va dire des, de comment on peut dire ça, de, qui va les réconcilier. Qui les réconcilier. Et va y avoir la sagesse, donc la levure. Donc euh, ici. Euh... Ah, attends. Oui, c'est pour ça qu'elle est couleurs. Du coup, triforce, c'était le vert le courage, le rouge la force et l'autre la sagesse. C'est ça. Oui, ouais, t'as un peu copié Zelda. Non. <rire> du coup, est-ce que vous avez compris? On va voir ça tout à l'heure. Alors, je vais t'apprendre à s'en servir. Je vais encore falloir que je l'aide. Bah... Mais lui je l'aime pas, il a une tête de méchant. Il, eh, il est où papy? Bah il sert à faire de l'engrais maintenant. De l'engrais <rire> C'est comme ça qu'on traite les... les personnes âgées dans ton monde mmh. C'est pas le mien, hein. c'est celui de.. Oui mais quand même. <coughs> L'utilité du lichen donc. Bio un bioindicateur. Tiens, c'est une question pour toi. Je l'ai vu ça, en, en cours ça. Vas-y, dis-moi ce que c'est. En gros, un bioindicateur. C'est un élément du vivant, donc une plante ou un, un animal qui va t'indiquer, ben, dans ce cas-là, la qualité de l'air par sa présence ou sa non-présence. Euh, tu peux être plus précise Regarde. En gros, si on a une mauvaise qualité de l'air, ouais. on va retrouver ces lichens-là. Donc euh, pleurococcus ou buélia. Bu Bu buélia. <rire> D'accord. Si la qualité elle est, de l'air est moyenne, on va retrouver ces deux-là, xanthoria et l'epraria. Ok. Et s'il si, y a une bonne qualité de l'air, on a du parmélia, par exemple. Très bien, tu vois, j'ai compris. Donc quoi, Et donc comment on peut l'aider euh... oh, J'en sais rien. Compris. Oui, j'ai oui. compris. Euh... Allez. Grâce à cet outil. On peut maintenant étudier la qualité de l'air des environs. Mais j'aime bah, pas là, essayer de faire ça. Bah, attends, attends, tu vas avoir une petite récompense à la fin si tu... Ah ouais Oui, oui, ouais. ouais promis. Vraiment Ouais. Ah, c'est cool. Alors. Continue. Alors, il faut trouver des petits gemmes comme ça. Alors, on va trouver un vert, un jaune. Et un rouge donc pour voir les différents types de lichens euh, mmh. en fonction de l'environnement. Il y a un truc là-bas, il y a une flèche. Nom de ville, oui. Ah, Schnafon. Un... C'est pas dans le donjon de Nalbuck ça Ouais. T'as ouais, de la culture, quand même. hein En <rire> jeu vidéo, oui <rire> Alors... Un garde en train de dormir. Ah, bravo le travail papiers... J'ai pas mes papiers. Bon, cours. Ok. <rire> Faut que j'aille où là Alors, Pourquoi il -y. y a le périph Bah, va voir. Il me semble. Ah, combien de. Eh bien y a des... y a... Ah ouais. ouais Par contre, c'est pas propre, hein. Regarde toutes ces ordures là. Il est là, ton. Oui, je ton sais, jeune... mais moi je regarde ailleurs. Alors, premier l'Iken sacré. Pleurococcus, on l'a vu tout à l'heure lui. Ah, moi je sais où je l'ai vu surtout. Côté de la fac. Ah, oui. Mais mauvaise. En même temps, la que... mauvaise qualité, on est à côté du périph. Hum. Mm. Tu veux dire qu'à autour de la fac c'est pollué toi ah. Ah, On n'a pas rien. C'est pour ça. Bon, du coup, je vais où après Bah continue. Il y faut un... s... Ah. Qu'y a quoi là Drôlement soif. Ah oui, ça c'est clair. Juste à côté de vous. Il veut me faire passer un message. Ouais, exactement. Ouais, je crois. Ouais. Du coup, faut que j'aille sur le distributeur. Ah bah, t'es un peu obligé ouais wow. mais c'est facile après s'il te donne tout comme ça mais oui. écoute Donne un simple coup de pied ouais je me suis cassé la cheville d'ailleurs non mais <rire> master sword vous récoltez aussi non mais juste la master sword qui bon, genre... sais dit comme ça c'est l'épée la plus puissante du jeu de zelda il... non toujours soif oui <rire> mais il y a un autre distributeur là pourquoi je peux pas si j'ai soif écoute on est là c'est qui est ton créateur là Bah c'est ton copain. D'accord. <rire> hein un ancien. Vous n'aviez pas le droit. Je m'en fous, je suis un thug. Voilà. Alors, on a trouvé le deuxième GM. Pourquoi À chaque fois qu'il y a de l'alcool quelque part, il y a du sang à côté. Ça ne rien pour toi de bon. Hein. Donc, oh. le lichen qu'on a trouvé je suis ici. En danger Ouais. Pense. Du jaune. Xanthoria. Donc là, on est dans un environnement beaucoup moins pollué, on est plus au niveau du périph. On s'est éloigné. On s'est éloigné. Ah. Donc là, c'est moyenne qualité de l'air. Bon. Du coup, il nous reste encore un lichen à trouver, c'est le lichen... De la bonne qualité de l'air. Ouais. Ah bah si. la bonne qualité de l'air. <rire> Pourquoi Donc, observez le lichen sacré. La vérité la sur la vérité. pollution. Bah, en même temps, euh, les lichens, c'est un moyen naturel de faire de la bioindication et maintenant, on utilise des machines hors de prix pour le faire. Tu veux dire qu'on va payer des machines pour nous dire si l'air est pollué, alors que le lichen, on peut le vervoir Bah gratuitement. Tout est déjà fourni par la terre et on s'en sert pas. C'est vrai que, réfléchis comme ça, c'est honteux. Ce casino sera ton tombeau. Et ça sort d'Astérix et Obélix. Tu sais quand il fait « Ce tombeau sera votre tombeau !» Oui. <rire> <rire> Le connard et hey, le chat pourquoi Fais le chat. Miaou. Il a aucun lien. Méchant pas beau et connard. Alors, je vais rien dire hein, mais le créateur du jeu, il a pas eu trop d'inspiration pour demander nom des personnages. Ah, pas Kumba, là où Non, attends. Non. Je veux tester la soie.. l'épée la... sur le euh. chat. Il y a des éclairs partout. On attaque comment, magie ou Vas-y. Magie. Allez encore l'attaque cla... Victorieux. J'aime bien quand on dit euh, héros victorieux. Bon, allons-nous-en parce que s'il revient, euh... bah il peut revenir. J'ai la Master Sword. Alors, la pollution. Les milieux moins pollués. Maintenant, faut aller en forêt. Donc euh, tout à l'heure, tu étais en fait. T'aurais pu commencer par euh, ce lichen là. Ouais, mais je commence jamais dans le bon ordre. Je peux pas faire comme tout le monde. Elle dit où la forêt Fais voir. L'étang. Forêt mmh. de Schlick. De Schlick pas C'est aussi dans Albuck, ça. Eh, il est revenu le chat Je va pas le voir. Non, non, je veux pas me faire griffer. Ah non. C'est là mmh. Vous enfoncez dans la forêt. Je vais pas me perdre. Hein non. Il ouais. y a maître Yoda <rire> Et un autre lichen accessoirement aussi. Oui, mais y a, y a, pourquoi il y a le maître Yoda devant Une mamie attaquée. Alors, oui, ça c'est euh, bah, assez répandu euh, en France et même un peu partout ailleurs. On pense que les lichens ce sont des mousses indésirables euh, qui, bah, qui abîment les arbres. Et en fait, euh, pour s'en débarrasser, la, la meilleure chose que les, les recettes de grand-mère ont trouvée bah, c'est de mettre du picard de manette du soute. Et donc là, faudrait protéger ce lichen là. Mais, non, mais alors, le lichen, c'est pas dangereux pour les arbres Bah, pas du tout. Ah bon <rire> Mère Grand, vous avez de grandes dents quand même. <rire> Attends, on va frapper Mamie Ah bah. Mais y a pas de moyen plus simple pour m'expliquer Non, non, on va faire de la magie comme ça. Elle souffrira moins, c'est ça C'est Peggy18, c'est pas grave. Par contre, elle mange bien à la cantine. Héros hein. <rire> victorieux. Oui, le lichen. Le dernier lichen sacré. par Carpe Rata. Alors là, c'est le lichen qu'on trouve vraiment dans les endroits non pollués, donc euh, qu'on n'a pas l'occasion de voir à Paris et d'ailleurs on a mis à disposition des loupes binoculaires avec euh, ces sortes de lichens. Donc vous pouvez euh, vous déplacer pendant les questions ou même à la fin de la présentation pour venir les voir et retomber dans, enfin, pour certains dans les années d'observation ou sinon bah, pour les autres, euh, continuer à observer. <rire> on est quand même allé jusqu'en montagne pour vous les chercher, hein. Exactement. Après plusieurs autres points, vous pouvez retourner voir le scientifique. Mais pour moi, c'est pas un scientifique. Hein. Il a une tête de méchant. Regarde, regarde ses yeux. <rire> Te voilà. Enfin, qu'as-tu observé Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que vous avez observé de ce périple Comment on a utilisé les les lichens Donc Déjà, quel, li... quel type de lichen il existe ouais. Les lichens pour indiquer la bonne qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air. Il y en a des verts Alors des oui. <rire> je veux pas ça. Il y en a pas des verts Il y en a des blancs Oui. Alors, comment on s'en est servi j'ai la question difficile. Euh... <rire> Parce qu'il faut déminer détecter... une Manon. <rire> pour détecter la qualité de l'air. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Manon par rapport à ça on continue à jouer. Bah oui. Ah. D'où je suis pas une lumière. Regarde. Bah écoute, je euh... peux faire la lumière. Oui. Je suis une lumière. Euh, on va passer. Hein. On <rire> voilà ce que ça donne. Total. Ah. Donc voilà. Non mais un dessin comme ça, même moi j'aurais pu le faire. Alors je prends ça comme une insulte. Ok. C'est toi qui l'as fait, c'est ça. Écoute, explique nous maintenant que tu. Bah, en gros, en rouge, c'est la ville, donc c'est l'endroit pollué. Et plus on s'en éloigne, plus euh, la qualité de l'air devient meilleure. Ouais, mais tu me fais reculer. Là. Donc on pourrait faire des cartes comme ça et mener des actions dans les endroits pollués. Pour oui, les... c'est ça. Donc utiliser l'action des lichens pour mener des actions contre la pollution. Ta récompense, c'est tout. Eh tu m'as menti Bah écoute, le savoir, ça n'a pas de prix. Hein. Mais moi, je voulais pas savoir, je suis venu là pour jouer. Bah, c'est fini. C'est fini alors si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas.